Bonjour, bonjour tout le monde Ici Sophie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer la petite série bilan après 5 ans de minimalisme et je vais enfin répondre à une question que vous me posez toutes et tous. Est-ce que j'ai des regrets Est-ce que je regrette de m'être de débarrassée de certaines choses Oui ou non Qu'est-ce qui se passe Comment je me sens Etc. Bon, alors... Ça va aller vite. Non, je rigole. Il y a des choses que j'ai regretté de m'être débarrassée. Mais attention, scoop, ça s'est passé avant de devenir minimaliste. Oui. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, j'ai été amenée à me débarrasser de, de certaines choses après des déménagements. Donc, je suis belge à la base. Quand j'ai déménagé de la Belgique... Madrid en Espagne j'ai dû me débarrasser de certaines choses notamment de tout ce qui était lié à mon adolescence et mon enfance c'est à dire mes journaux intimes j'avais gardé euh, seulement mes poèmes et les chansons que j'avais écrit et quelques histoires j'écrivais beaucoup de nouvelles mais tous mes journaux intimes j'en avais six euh, c'était des grands Clairefontaine A4 euh, ils avaient tous une couleur différente et en gros je, les, je, les, je leur donnais même un nom. Oui, il y avait Kate, il y avait Saphira, il y avait Eminema. oui, oui, bon très original quand on a 15 ans, 16 ans, bref. Euh, il y en avait plein, euh, Caitlin je crois qu'il y avait aussi, J'aimais bien le nom Kate, bref. Euh, bref, j'en avais 6 et en gros c'était mes exultoires, euh, j'étais très seule, euh, adolescente, et donc je passais mes jours à écrire, à dessiner, à faire des poèmes, à faire des écritures automatiques. Il y avait tout, il y avait des fois des collages, et aussi, j'étais fan d'Eminem, bon je le suis toujours, mais là j'étais vraiment fan d'Eminem, en mode stan, et donc j'avais deux énormes classeurs, des fardes comme on dit en Belgique, euh, de 8 cm, vous savez des classeurs à anneaux, vous mettez plein de, de feuilles dedans, comme pour l'école, j'en avais deux, euh, remplis à rabord. bord et je mettais même le décompte de nombre de mois je, depuis quand j'avais découvert Eminem, qui a une date précise, c'est le 18 décembre 2000, oui. Et en gros, il y avait tout ce que je pouvais trouver sur Eminem. Les articles, les photos, les interviews, les paroles, les paroles que j'avais traduites, tout, tout, tout s'y retrouvait. Voilà, voilà, même mon billet de concert que j'avais acheté pour participer, enfin pour aller le voir au Stade de France, qu'il a dû annuler deux semaines avant, les problèmes de santé, bon, le saura après, il <rire> a failli mourir, bref. Et, euh, et voilà, ça, ce sont des choses dont j'ai regretté par après de m'être euh, débarrassé. Mais en fait, je m'en suis débarrassé parce que, j enfin, j'avais pas la place. Et je pense que je regrette parce que je me sentais pas encore prête. J'avais envie de grandir, et donc je me souviens les avoir mis à la au recyclage, en me disant qu'il faut que tu grandisses. Mais quelque part une partie de moi j'aurais peut-être dû garder une photo au moins des classeurs ou une photo de mes journaux intimes pour pouvoir faire le lien une fois de plus voilà voilà ensuite euh, pareil en bougeant de madrid à bruxelles la seule chose que j'ai regretté est que je me suis débarrassée de plein plein plein de choses euh, parce que du coup en cinq ans de vie à madrid j'avais de nouveau accumulé pas mal de choses et euh, donc j'ai déménagé de madrid à montpellier à Bruxelles, de Madrid à Montpellier en avion, donc j'étais assez limitée niveau bagage euh, j'allais faire qu'un aller-retour, hein. <rire> enfin qu'un aller et euh, du coup j'avais juste fait envoyer deux, grosses, deux gros cartons, deux grosses boîtes par la poste de tous mes livres et ça c'est un regret pour moi de ne pas m'en être débarrassée avant j'ai dépensé plus de 400 euros pour envoyer ces deux grosses boîtes qui ont mis un mois pour arriver je n'ai jamais relu ces livres, je les ai donnés après aux bibliothèques. Et ces 400 euros, ça m'aurait bien aidé euh, quand je suis arrivée ici à Montpellier pour me loger, etc. Parce que j'ai vraiment peiné à me loger à Montpellier, euh, sachant que j'avais un contrat espagnol, etc. C'était vraiment très compliqué. Et donc ça, c'est un des regrets inverses, de ne pas m'en être débarrassée. Ce que j'ai eu du mal au début aussi, à quand je suis arrivée ici à Montpellier, je regrettais de m'être débarrassée d'un grand cadre que j'avais fait un montage avec tous mes souvenirs de New York et pendant longtemps je vous ai dit j'arrivais plus à trouver la photo j'avais fait une photo je l'ai retrouvée je vous la mets donc voilà je suis trop contente j'ai retrouvé la photo euh, en fait je vais, je vais la refaire, enfin, je vais la faire développer et je vais la mettre dans ma caisse à souvenirs et parce que du coup ça regroupe vraiment tous mes souvenirs de New York entre guillemets je ne suis pas du genre à poser devant des endroits je le fais de temps en temps, mais je suis pas du genre à faire des photos de ça. Moi, j'aime bien garder des éléments euh, qui, qui me rappellent des expériences que j'ai vécues à telle ou telle ville. Et du coup, j'avais fait un beau collage et je suis contente d'avoir retrouvé cette photo. Voilà, voilà. Et ensuite, la seule chose réelle dans laquelle je regrette un peu euh, de m'être débarrassée, je me suis débarrassée de tous mes CD de musique, tous mes CD, tous mes albums d'Eminem. Et bien... Je regrette de m'en être débarrassée de 2-3. Pas tous, mais les trois premiers que j'ai vraiment bien accrochés, je regrette un peu parce que je me dis que parfois j'aimerais bien avoir de nouveau l'objet physique parce que c'est lié à tellement de souvenirs. J'ai tous les fichiers en, sur mon ordinateur, mais j'ai plus le petit objet physique. C'est stupide, je sais, euh, mais c'est quelque part lié à un souvenir pour moi. Et euh, voilà. En gros, tout ça pour vous dire quoi, les souvenirs, c'est ce qui va déterminer si vous allez regretter ou pas de vous débarrasser de quelque chose. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi en 5 ans de minimalisme et en euh, 15 ans, de, pas 15 ans, 10 ans, Oui, j'ai bougé en 2006, bon bref, en 13 ans, d'avoir bourlingué un peu et de m'être débarrassée de plein de choses, je peux vous dire que jamais, au grand jamais, j'ai regretté de me mettre débarrassée d'une pièce de vêtements, de meubles, de choses diverses qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et si je le garde au cas où il fait... Ça, jamais, mais vraiment jamais. Et il y a un article que j'aime beaucoup, euh, écrit par The Minimalist, qui dit que peut-être, oui, cette paire de rollers que vous avez revendu, peut-être que vous allez vouloir en les réutiliser, c'est ce qui est en train de m'arriver. J'ai vendu mes, mes rollers il y a 3 ans, 4 ans, et là du coup avec mon compagnon et les enfants qui commencent à faire un peu de vélo, on me dit qu'on va ressortir. Je ne supporte pas le vélo, enfin ressortir à faire des, du vélo, etc. Je ne supporte pas le vélo, j'ai un gros problème avec le vélo. Et du coup je suis en train de me dire, je vais peut-être devoir me racheter des rollers. Et eh ben, tant pis euh, je vais peut-être me retrouver des rollers en occasion, ou changer les roues, enfin trouver des, des, des, des rollers en occasion, s'il faut je changerai les roues. Mais voilà, comme disent les minimalistes, même si je pouvais les acheter en neuf par exemple, c'est des choses qu'on peut retrouver rapidement, euh, en 20 minutes. Bon eux ils disent 20 minutes 20 dollars, bon, des rollers à 20 dollars, bah peut-être, j'en sais rien en fait, <rire> je suis tellement habituée au prix d'occasion maintenant, mais... Non. mais voilà, il y a moyen d'en retrouver, c'est pas la fin du monde. Si ça se trouve, il faut savoir que mon pied a un peu grandi par rapport à avant. J'avais un 36 et avec les deux grossesses, maintenant je suis à un 37. Donc mes rollers ne m'auraient de toute façon pas été. J'aurais pas été confortable. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pareil pour les vêtements, faut pas garder des vêtements. Des fois, je me dis tiens, pourquoi j'ai jeté ces grosses ceintures larges là de ma grand-mère et tout oui, ça revient souvent à la mode, mais euh, point, euh, m'en suis débarrassée. Et de toute façon, euh, ça reviendra peut-être dans 10 ans, j'aurai peut-être plus l'âge, le, le, le, j'en sais rien, de mettre ce genre de truc. Ça sera plus du tout mon style, vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment, pour tout ce qui est objet d'hiver, je n'ai aucun regret. Il euh, y a des choses qu'on peut racheter s'il y a vraiment besoin. Pour l'instant, on n'a encore rien à acheter. Je pense que je rachèterai des rollers. Mais si ça se trouve, je les aurais renouvelés de toute façon, parce que j'ai changé de pointure, etc. Donc voilà, vraiment, euh, je ne regrette rien. Au contraire, je regrette de mettre, euh, d'avoir euh, transporté ces deux caisses de livres et d'avoir dépensé des tonnes là, d'argent de, là-dessus. Même quand je repense, j'aurais pu partir avec beaucoup moins de vêtements de Madrid vers Montpellier, et emporter peut-être une dizaine de livres dans ma valise, Auxquels je tenais vraiment beaucoup, les lamellinotons par exemple, et point, <rire> c'est tout! Euh, mais j'ai pas eu ce raisonnement-là, j'étais pas minimaliste à ce moment-là. J'avais fait un peu de désencombrement, de, mais sans plus. Euh, j'avais même euh, embarqué des choses que j'ai revendues par après, mais parce que je ne savais pas quoi faire et j'avais pas envie de les jeter. quand même, euh... En gros, avant de partir à Madrid, j'ai appelé les, mes amis et je leur ai dit: ok, prenez ce que vous voulez. Et euh, elles étaient un peu gênées, donc elles n'ont pas grand, pris grand-chose. Et le reste, euh, je voulais pas jeter, donc j'ai tout embarqué en gros. <rire> bon, bref. Voilà, donc n'ayez pas peur. Vous n'allez pas regretter de jeter quoi que ce soit, tant que ce n'est pas lié à un souvenir ou à une partie de vous. Vraiment, s'il y a vraiment quelque chose que vous, euh, que vous identifiez comme une partie de vous, par exemple, moi, c'était des albums d'Eminem, où c'est... Euh, un voyage qui m'a porté à cœur, New York pour moi c'était la destination que je voulais vivre depuis que j'avais 15-16 ans et donc quand je me suis fait ce voyage, quand je suis partie en voyage à New York pendant deux semaines, je vivais un rêve éveillé tous les matins, je disais ah, je suis à New York et je m'étais promis d'y retourner, j'y suis pas encore retournée mais voilà c'était vraiment un truc ancré alors le fait de ne plus avoir ce... tous ces souvenirs, en papier, entre guillemets, même s'ils sont dans la tête, on oublie plein de choses. Et le fait d'avoir retrouvé cette photo, tout me revient, et je suis super contente. Et euh, donc voilà, je vous conseille de faire des coll les collages, comme l'avait dit euh, justement la cabane de Moma, il va euh, dans son livre. Faites une malle, fait des, des cadres, souvenirs avec vos voyages. C'est ça qui, qui va vous donner de la vie et des, vous ramener des, des bons des bons souvenirs. Bref. Je pas beaucoup, tout ça pour vous dire que non, je n'ai aucun regret au niveau des, des objets, des hauts cas où, etc. Faites juste attention à vos souvenirs. Ciao